extérieur dans huit jours, on devrait terminer à l'intérieur dans moins de deux semaines. Bien. Écoutez, je vous remercie de votre patience. On aurait dû finir il y a au moins un mois. Quand on fignole, c'est beaucoup plus long qu'on le croyait. Merci. <rire> au revoir. Au revoir. Man et Robin qui combattent des monstres Tiens, il est pour toi Oh, merci si. Allez, viens Bonjour, Matt. Ça va Tally Bonjour. Je viens juste de la terminer. Faites-moi voir ça. J'y travaille. Oui, superbe. Et si on surélevait la pierre, qu'est-ce que tu en dis Juste un petit peu pour mmh. accentuer son éclat. Non Ah oh, oui, ce, ce sera, sera sûrement mieux. Oui, il est là. Excellente idée. Je vais le lui dire. Matt, votre femme veut vous voir. Merci. Il paraît que ma femme veut me voir. J'ai cherché partout toute la matinée. Où étais-tu passé J'ai travaillé sur le collier de ta mère, cherché l'inspiration conduisant. Oh, C'est bien d'être créateur. On conduit sa voiture, on cherche des idées pendant que l'autre doit composer avec les employés, les banquiers, les clients, les fournisseurs. C'est exactement le rôle que tu voulais et tu y excelles. Tu n'acceptes jamais mon aide. Alors où oui, est le problème Honnêtement, tu penses que tu aurais pu faire grandir notre entreprise hein, Si jamais je t'avais laissé les commandes. Et notre appartement en est un exemple parfait. Rien n'aurait jamais été fait à temps. C'est vrai, on habite sur un chantier de construction. Tu les as eus non, j'y suis passé, il faut attendre encore deux semaines. Alors je peux très bien les traîner devant le tribunal. Je crois que ce ne sera pas nécessaire. J'ai dit à Anne de prendre des montantes, sur enfin des tennis de Peter. J'espère qu'elle n'oubliera pas encore. Mais pourquoi tu la critiques toujours Pourquoi tu la défends toujours Parce que j'ai confiance en elle. Ce qui compte quand même beaucoup quand on confie ses enfants. Bien. Je vais déjeuner avec le représentant de Belle. Tiens, rends ça à Max. Il veut une autre pierre qui se débrouille avec celle-là. Plus, plus haut Pourquoi tu t'arrêtes Je voulais aller plus haut. J'ai eu un vertige. Je m'assois. Comme le vertige des montagnes Oui, c'est ça. Tu dois rester assise. Ça s'en ira, Mais tu verras. T'inquiète pas sûr Mais oui, allez viens, on va acheter tes chaussures. Je veux de mon temps. Je peux vendre de mon temps. Mais oui. Ah ah Sale petit monstre, je vais t'attraper et te manger. Non, tu m'as oh rendu, oui, je vais t'avoir. Non, c'est pas vrai. Tu peux pas t'échapper, je vais te croquer. Tu vas voir. Prendre... Ah Qui ne veulent pas se coucher, on leur fait ça et ça! Mais enfin, pourquoi veux-tu la renvoyer? Elle est très efficace et tu sais que Peter l'adore. Oui. Mais il est temps que Peter réalise quelle est la différence entre sa mère et sa nurse. On n'a qu'à trouver quelqu'un d'autre. Ou alors on le met à la garderie. Il pourrait se faire des copains. Mmh, mmh, mmh, mmh. mmh, mmh, mmh. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Et, et alors C'est pas parce qu'on a mis des autocollants sur le frigo que es obligé de les enlever Ah, je peux avoir une glace Non. Mais j'en veux une, allez, s'il te plaît. Tu sais bien que je ne donne jamais de bonbons, ni de glace, ni de gâteau avant d'aller dormir. Tête de porc, je t'arracherai les yeux. C'est le méchant monstre qui a dit ça. Non, c'est toi qui le dis. Et ce n'est pas très gentil. Pardon. Papa Bonsoir, papa. Bonsoir, Peter. Je peux avoir une glace, s'il oh, te plaît. Non, une dire. glace, maintenant, il est trop tard. Oh, ça ne peut pas lui faire de mal. Mais il faudra bien te brosser les dents, c'est d'accord Oui. Je peux m'en aller J'ai des cours à réviser. Euh, Pouvez-vous coucher, Peter Ouais Non, ça va aller, c'est moi qui vais te coucher. Ça ira, merci, vous pouvez rentrer. Tu auras ta glace quand tu auras mis ton pichabas. Bonsoir, Peter. Bonsoir. Je ne sais pas si je tiendrai longtemps. Bien. Alors à demain, Bonsoir. Et merci encore. Non, laisse-le ouvert. Bonsoir, mon cœur. Mmh. Où est ma grenouille J'arrive pas à dormir sans ma grenouille. Tiens, voilà Teddy. Oh non, j'aime pas les ours. Ah, dans le tipi. Et voilà. Maintenant, il faut que tu dormes. Chante-moi une chanson, maman. Bien sûr. Tu veux quoi comme chanson Je veux l'araignée gypsy. Pas l'araignée gypsy. Euh, monsieur le Meunier, il y a tes moulins qui tournent. Et toi, monsieur le meunier, tu dors. Tes moulins vont beaucoup trop vite, car meunier, tu dors, ton moulin... C'est pas ça, la reine égyptienne. C'est Anne qui doit me coucher. Toi, tu le fais jamais. Chérie, tu sais, Anne aussi un jour décidera d'avoir des enfants. Et elle ne pourra plus venir aussi souvent. Je veux que ce soit Anne. Je crois que j'ai une bonne idée. Attends, je vais mettre la boîte à musique. Tu aimes la musique et maintenant, il est endormi. Tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne dorment pas Non, quoi Non. Hum. Le méchant monstre les avale sans les mâcher. Je préférerais que tu évites de lui faire peur au moment du coucher. Mais je ne lui ai pas fait peur. Tu ne connais pas. Tu veux dire quoi exactement par là On ne dit pas à un enfant de 5 ans qu'un méchant monstre l'avalera si jamais il refuse de s'endormir. Je plaisantais, Matt. Il adore les monstres. T'as peut-être raison. Je pense qu'Anne réussit mieux à l'endormir que moi. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Elle, elle prend son temps, elle attend qu'il se calme. Tu sais très bien que moi j'en ai peu. Parce que le travail, ça prend du temps. Je sais que ça te semble curieux. Mais il y en a un de nous qui paie pour ça. Mais, mais ça, c'est ton choix, c'est le tien depuis au moins cinq ans. C'est pas une raison pour que j'applaudisse chaque fois qu'elle éloigne Peter de sa maman. C'est quoi cette histoire Elle n'en a jamais eu l'intention. l'atelier, Anne. Ne quittez pas, je vous prie. Ma 1. L'atelier. Salut, c'est moi. Comment allez-vous Qu'est-ce qui se passe Écoute, je sais que je ne devrais pas t'appeler à ton travail, mais il faut que je te parle, c'est urgent. Oui, j'écoute. Tu te souviens de notre conversation où On voulait avoir beaucoup d'enfants. Le premier est en chemin. Oui, j'ai fait le test trois fois. Les trois sont positifs. Bon, eh bien... Je, je, je pense que, en, enfin, c'est une très bonne nouvelle. Et quand voulez-vous qu'on se voit Disons demain, comme d'habitude, au parc. Bien, j'en prends bonne nuit. Non, non, tout ira très bien, je vous le promets, il n'y aura aucun problème. Je t'aime. Oui, oui, moi également. il est débordé de travail, ça va je suis indépendante, mais quand même, Dieu que cet endroit est isolé, je suis heureuse que vous soyez là. Zach aussi, il aime Batman Oh, je crois qu'il ne sait pas très bien qui c'est, mais Barney, là c'est une autre histoire. Moi, je déteste Barney. Oh On m'a dit qu'il y aura bientôt d'autres occupants. Oh, tant mieux, j'espère qu'ils arriveront vite, en cas d'urgence, il n'y a personne pour vous aider. En tout cas, vous pourrez mettre la musique à fond. Remets tout de suite ses cartes de visite sur les boîtes aux lettres. Allez! Ça en fait du chambardement d'une nouvelle maison, hein, mon cœur? Mais au moins tu as un nouveau copain. Il est encore trop petit pour moi. Est-ce que Robin est trop petit pour Batman? Ça, c'est génial! On pourra jouer à Batman et Robin. Il a des Lego, Une grosse boîte. Vous êtes sûr que ça ne vous gêne pas de le garder Non, il n'y a aucun problème. Vous pouvez travailler tranquillement. Merci. Et je suis ravie que Zach ait un nouveau copain. Même s'il est si vieux que ça. A <rire> tout à l'heure, je monterai le chercher. Mais oh, j'oubliais, attendez. Je vous donne le double de la clé, la sonnette oh, n'est pas encore branchée. Signez avec ça, ça ne serait rien. <rire> Au revoir les garçons. Ah, Au revoir. Va. À quoi vous voulez jouer les enfants C'est comme chez moi. Ah oui Allez, venez, c'est par là. Donne-moi ton bouson. Oh, cool. Donne. Tu veux aussi des tartines pour le goûter, hein D'accord. Chardonnay mmh. Volontiers. Deux, jours. vous Chérie, oh. oh. ce blouson coûte plus de 300 dollars. Euh, c'est assez cher, mais regarde la qualité. Mais enfin, chérie, je... je... je... voyons, ton fils vient d'avoir 5 ans pour lui. Ça ne fait aucune différence. Je sais, oui. Disons que c'est toujours Matt qui paye ses vêtements. Enfin, souvent. J'ai voulu lui faire plaisir, c'est tout. Non, tu sais, je pense qu'une journée au zoo avec sa maman, lui aurait fait sans doute autant plaisir. C'est vrai. Et je le ferai. Je voudrais que Matt prenne alors plus souvent les rênes de l'entreprise. Il en a l'aptitude. Mais toi, tu ne veux pas lâcher les rênes, même pour Peter. Tu te trompes peut-être. Chérie, dis-moi, est-ce que tout va bien entre toi et Matt Oh, bien sûr. Tu sais peut-être quelque chose que j'ignore. Ah. Oh, merci, monsieur. Merci. Je vous en prie à Ton bonheur. Je te promets qu'entre nous, ça va. Et je vais bien. Je le sais, mon cœur, je le sais. Depuis ce matin, tu ne t'es pas disputé avec moi, ce qui est très agréable, mais contraire à tes habitudes. Très bien. Je te crois, ça va. Le soir de mon anniversaire, je vais vous donner les clés de la maison sur la côte, juste à toi et à Matt. Alors, bon week-end Anne, ah, demain soir, vous pourriez rester plus tard Ma mère fête son 60e anniversaire. Il y aura énormément de monde et on aimerait... Je vais te couper la tête. Et après, je vais te manger les dieux. Peter Peter, arrête Arrête, Peter Tu fais peur à Zach, c'est pas gentil. C'était pour rire. Je sais qu'on vous prévient tardivement. Si vous aviez des projets... Je... Non, non, j'ai encore un exposé à terminer. En fait, ça tombe très bien. Vous voulez que j'aille chercher Peter Je vais y aller. Mais je vous remercie. Carole, essaie au moins d'avoir un peu d'égard envers elle. Tu ne peux pas lui donner des ordres sans arrêt et lui faire changer son emploi du temps au gré de tes désirs. Excuse-moi, je croyais qu'elle travaillait pour nous. Écoute. Je t'avoue que je n'ai pas très envie de passer la soirée avec les amis de ta mère. On ne pourrait pas y échapper. Non. On pourrait l'emmener dîner dans un bon restaurant. Non, c'est important pour la boîte et tu le sais. Et ça, tu le dois à ma mère, non Il y aura des gens très en vue à cette soirée. Super. Tu trouveras peut-être même un certain plaisir. Tu pourras discuter avec des clients et peut-être avoir une petite surprise. Mm -hmm. Je sais pas. Il y a toujours la solution de l'avortement. Non, pas question. Je t'interdis même de l'envisager. Moi, je tiens à ce que tu le mettes au monde et tous les deux, nous élèverons ce bébé. Mais tu te rends compte Comment est-ce qu'on fera Je vais tout lui dire et je vais demander le divorce. Tu sais, je ne voudrais pas être l'élément qui... lé... Tu ne l'es pas. Tu n'as pas à te sentir impliqué dans cette histoire. C'est seulement moi que ça regarde. Ça fait déjà longtemps que j'aurais dû me séparer d'elle. Mon mariage ne veut plus rien dire depuis déjà trois ans. C'était donc bien avant que je te rencontre. J'en ai assez de jouer cette comédie. Elle aussi, elle en est au même point, mais elle refuse de l'admettre. Mais est-ce que tu as pensé à Peter Si jamais elle le montre contre toi... Elle ne voit rien. Et Carole n'est jamais là pour son fils. Ce n'est pas une mère, elle est trop absente. D'ailleurs, tu t'en es rendu compte. Elle a peut-être énormément de qualités, mais être mère, c'est autre chose. C'est vraiment ce que tu veux Oui, c'est ce que je veux. Je te préparer, sinon on va être en retard. Je vous remercie sincèrement d'être là ce soir. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous. Est-ce que je peux avoir une glace au chocolat Tu as tes pâtes à finir. Petite grenouille, tu te rends compte, il y a un petit garçon qui veut un dessert avant d'avoir fini son dîner. Les grenouilles, tu crois qu'elles ne finissent pas d'abord leurs spaghettis les grenouilles, ça mange des insectes. Pour le dîner ou pour le dessert Pour les deux, mais peut-être des sauterelles pour le dessert. Quoi Comment J'ai pas compris, grenouille, répète. Oh! La grenouille a dit, un petit garçon doit d'abord finir son assiette avant de manger une glace. À moi de manger une sauterelle. Qui est là. Papa Tu chantes la reine gypsie avec nous On ne peut pas, ils ah, sont là. Je chante faux. Si toi tu commences, je te suis. La reine gypsy. Monte à la, la gouttière. gouttière. Tiens, voilà la, la pluie. pluie. Gypsy tombe par pas. terre. C'est l'heure, Matt. J'ai laissé le numéro de l'hôtel sur la cheminée. Bonsoir Peter. Mm. Salut bonhomme. Tu dors bien, chérie. Anne, ah, merci encore d'être venue ce soir. Passez une bonne soirée. Voilà. Maintenant, tu vas dormir. Hmm? Fais de beaux rêves. Je de retour pour toi oh. mmh. pourquoi tu reviens J'ai oublié le cadeau de ma belle-mère. Ah. Les choses vont s'arranger, rassure-toi. Euh, Vas-y, on t'attend. Jimmy. Pour l'instant on fait rien, rien jusqu'à ce que je te dise quand on pourrait y aller. D'accord que Marcus. Maintenant. de ne pas avoir le temps d'être avec ma famille ni avec toi et de refuser de partager les responsabilités de l'entreprise. Les choses ne vont pas très bien entre nous depuis quelques temps et je reconnais que c'est ma faute. Mais si tu me laisses encore une chance, je te promets que ça changera. Oui, ça C'est vrai Oui, je vous assure. Tout va bien. Et si vous croyez me duper, c'est raté. Matt, j'ai un petit-fils et je n'en ai qu'un. Alors, j'aimerais qu'il grandisse avec ses deux parents ensemble. Oui, moi aussi. J'en suis heureuse. Un oh, salope, et défendu comme une bête. Oh, ça pique, hein. ça brûle. Je me suis quand même bien marré. Hein. Et maintenant On patiente. Tu suis les consignes. Je m'occupe des détails. C'est dans le bureau là. Merci. Excusez-moi. Bonsoir. Allô Est-ce Mathieu Whitson, le joaillier Oui. Nous avons votre fils. Vous avez mon fils. Peter, c'est bien ça. Attendez, je ne comprends pas. Peter est chez nous. Nous aussi rendez chez vous. Vous devez avoir envie de récupérer votre fils en entier. Avec tous ses doigts et tous ses orteils. Monsieur Whitson Oui Écoutez bien ce que vous allez faire. Oui. Allez à votre atelier. Videz votre coffre. Apportez la marchandise jusqu'ici. Garez-vous dans le garage. Descendez de voiture. Laissez les bijoux à l'intérieur et la clé sur le contact. Si vous appelez la police, si vous essayez malgré tout de nous tendre un piège, alors je vous donne ma parole. Qu'on tuera votre fils. C'est bien compris. Oui. Est-ce qu'il va bien Je peux lui parler. Il va très bien. Il dort. Et la, la jeune femme, est-ce qu'elle... Pour l'instant, tout va bien. Je vous donne 60 minutes, Monsieur Whitson. 60 minutes Pas une de plus Et l'histoire des bijoux, c'est quoi Et Tu m'as jamais parlé de bijoux Tu auras ce que je t'ai promis, c'est tout Alors t'en fais pas pour ça Charles, excusez-moi, tu as une minute. Maintenant. Mais bien sûr, maintenant. Pardon, excusez-moi. Pas de problème. Mais j'en sais rien, ils veulent les bijoux. Ils te donnent à rien. Ah. Pour l'instant, non. Mais ils ont dit qu'ils le tueraient. Oh mon Dieu. La question des bijoux est secondaire. On sera remboursé par l'assurance. Mais que veux-tu que ça me fasse, les bijoux Qu'est-ce que tu fais J'appelle la police. Mais t'es malade, tu sais ce qu'ils ont dit au sujet de la police ben, T'as peut-être une autre solution. On ne doit pas faire courir de risque à piteur. Enfin quoi, Matt, il faut faire ce qu'ils ont dit à la lettre. Bien, il nous reste 53 minutes. C'est fini, calme-toi, ta maman va bientôt rentrer. Eh, hey, t'es mignonne, en hein, nounou. C'est fini, calme-toi. un petit homme, t'as pas peur, toi. Tu veux que je m'en occupe Hein Fais dodo, Colin, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du boulot. Maman est en haut, qui fait des gâteaux. Papa est en bas, qui fait du chocolat. Et tu fais une mère extra et quand je pleurais moi ma mère elle me bouclait dans le noir dans un placard ce qui explique ton état tourne le bouton je tiens à l'entendre si jamais il se réveille je veux pas l'entendre Nouvelle pour toi, si on blesse le gosse, ils refuseront de me payer. Je paye tout ça au gamin. Essaie de lui trouver sa grenouille. Sa grenouille Oui, une grenouille en plus. C'est un jouet. Sans elle, il ne dormira jamais. Il commence à me gonfler. Je t'ai dit qu'on aurait dû couper le son. Il s'est endormi en quelques minutes. Ouais, et maintenant il chante. Tu peux ouvrir une garderie, t'es prêt Je n'ai rien entendu. Mais je suis là maintenant. Tout va bien. N'aie pas peur. Pourquoi t'as mis de la peinture rouge sur ta figure Mais la peinture, tu l'as trouvée où À partir de maintenant, on peut. Tu me promets d'aller te coucher après et de t'endormir, d'accord D'accord. Tu me le promets On s'enfrance réussir. Voilà. Oui. Il nous reste 40 minutes. La route va se dégager dans une seconde. Allez, tu Pose-moi ça tout de suite. Je peux savoir ce qui te prend. Ah non, mais t'as fui ces conneries. Ah Conneries, conneries Conneries. Il n'y a rien que des conneries. Pavard, Ricky. Ah, il faut être dingue pour vouloir s'envoyer toutes ces merdes. L'air de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta pluie. Ça doit être le vent qui souffle entre tes oreilles. Non, je suis sérieux. J'en sais rien, moi, ça doit être le stress. Tais-toi, imbécile. Tu vas aller jeter un coup d'œil en dessous, voir s'il y a quelqu'un. Hein? Mon Dodo, toi aussi la grenouille. Mais tu sais bien qu'elle est déjà endormie. Mais, allez, C'est d'accord Tu veux que je laisse la lumière allumée Mais j'arrive pas encore à dormir. Tu t'allonges, mais tu gardes le silence. Et il faut que j'aille aux toilettes. Bon, viens. Et je veux lire un livre. Il est trop tard pour ça. Alors, tu as envie, oui ou non Papa, il lit dans la salle de bain. Ça m'est égal. Alors maintenant, tu finis et tu vas au lit. Dépêche-toi. Non, non, non, On tire à la chasse de qui leur a dit où ils pouvaient nous trouver et qui leur a donné le numéro Il est sur la cheminée, tu te rappelles pas Tu l'avais laissé au cas où On va s'en sortir, Matt. Et on reprendra notre vie quand ce sera réglé. Toi et moi. Je t'aime, tu sais. Je suis sérieuse, il faut qu'on essaie Cœur est en danger et toi tu ne penses qu'à une chose, à nos relations futures. Reste là et attends-moi. dit, j'arrive pas à m'endormir. Je veux rester dans le salon. Et ma grenouille, elle aussi, elle veut rester. J'ai envie de rester avec toi un petit peu. Et après, j'irai me coucher. Je te le promets. Bon, mais cinq minutes et c'est tout, d'accord Est-ce que je peux regarder la télévision Tu sais, j'aimerais regarder la télévision. Non, il est trop tard pour la télé. On va rester là tous les deux assis mais en silence. Et après, tu vas aller dormir. Hein Quand est-ce que mes parents seront là Je veux les voir. Ils seront bientôt là, ne t'inquiète pas. Alors je vais attendre qu'ils reviennent. Ah non, c'est pas ce qu'on a dit. Et demain, tu serais fatigué et grognon. Mais quand tu vas avoir ton bébé. Où est-ce que tu as entendu ça C'est ma mère qui me l'a dit. Que j'allais avoir un bébé Et que tu pourras plus venir tous les jours à la maison avec moi, parce que tu auras un petit bébé. Allez, les cinq minutes sont passées. Viens. Je vais te redonner à boire et cette fois tu restes dans ta chambre. Je ne veux plus te voir ailleurs. Allez, viens. Tu boiras quand tu seras couché. Tu ne sais même pas t'en servir. Ils ont mon fils, je saurais m'en servir. Ils ont aussi Anne au cas où tu l'aurais oublié. Je sais qu'ils ont Anne. Écoute, je vais mener les négociations, mais sans ça. Tu te fais combien dans ton boulot T'inquiète pas pour ça. Toi, tu n'es qu'un bleu surpayé. <rire> 5000 pour un soir, c'est bien. À combien tu te fais 30 Plus Ça vient de là. Ah, va trop vite. Ouais, ma grenouille. Dans le salon, je vais la chercher. Elle est dans la en dessous. La grenouille. Elle a dit que son fils n'arrivait à dormir qu'avec sa grenouille. La voilà. De conduire, monsieur. La vitesse est limitée à 50, vous rouliez à 80. Nous faisons exactement ce qu'ils veulent, on n'a strictement rien à craindre. On a le temps. Tu prends le PV et on y va tranquillement. Tout se passera bien. Matt. On va redevenir une famille unie, toi, moi et notre fils. On en discutera plus tard. Et arrête de me dire comment je dois me conduire et traiter avec ces pourris. Pas de bêtises, Ne t'inquiète pas pour ça. Et en tout cas, elle rit plus à l'heure <rire> Oh, mon Dieu. Mais quoi, quest qu'il y a Regarde la photo, imbécile. Bah, elle est où, la bijouterie T'as déjà vu une photo de famille avec la babysitter dessus, sans la mère Tu as dit qu'il n'y avait personne dans l'appart du dessous. Et toi, t'as dit que tu gérais tous les détails Il n'y a pas de grenouille ici. Mais il y en a vraisemblablement une dans l'appart du dessous. Alors, va jusqu'au balcon et regarde s'il y a de la lumière à leur étage. I'm uh... Je réfléchisse, alors tu la boucles. Ah ouais, t'as raison, à chaque fois que tu réfléchis, c'est la merde. T'as une meilleure idée Ouais, écoute, je vais faire un tour en dessous, je déglingue la porte et après je la bute. Batabine, bim, Se tromper d'appart, c'est rien, l'erreur est humaine. Et toi le moutard, tu la fermes Casse-toi tout de suite de cette pièce, je reste avec le boss. détends toi, on n'est pas en retard, ça va aller. Bien sûr, on n'a que ça à faire. Et confiance, tout se passera bien. Pauvre Peter. J'espère qu'Anne veille encore sur lui. Qu'est-ce que tu racontes Mais c'est évident qu'elle est là. J'en sais rien, je ne serais pas surpris si elle avait laissé Peter. Elle a pu avoir très peur. Et puis Peter ne représente pas grand-chose pour elle. Elle aura bien un ou deux enfants, elle aussi, un jour. Tu crois pas Risquer sa vie surtout pour le gamin d'un autre canadien. Pourquoi le ferait-elle Vas-y, prends ton temps. Je vous prie de bien vouloir sortir du véhicule. Bien sûr. et toi tu es robin et on va aller sauver quelqu'un mais je ne t'emmène que si tu gardes le silence c'est d'accord tu veux bien Allez, ça y est on l'a semé cette fois on va être à l'heure j'espère qu'ils n'ont rien je sais pour ton aventure avec anne c'est terminé matt c'est notre mariage qui est terminé ton aventure qui est terminée. Notre mariage va bien. Tu te fiches de Peter, il a que cette garce qui t'intéresse. Sois gentil, ferme-la. Notre fils en danger avec des criminels. Ils ont promis qu'ils ne me toucheraient Mais pas. Mais tu es complètement folle. J'ai était contrainte. Tu es sa mère, mon de Dieu. Tout ça, c'est ta faute. Non, non, non, ne bouge pas. Non, ne ça bouge va, pas. Je suis désolé, j'ai pas pu freiner. Elle courait trop vite. Allez chercher une ambulance, ne restez pas là, téléphonez. Dis-moi qui sont les hommes avec Peter. Je sais, je voulais seulement être une famille. Réponds à la question, j'ai encore mes chances, mais il faut que j'y aille maintenant. Si jamais il arrive malheur à Peter, alors c'est moi qui te tuerai. Mike je me laisse. l'extérieur qui donne sur le toit. Ça te pose un problème Pas de problème. Alors tu y vas. Bon, on est toujours Batman et Robin. Si quelqu'un vient, on ne parle pas, on se cache, compris Ça y est Cachez-vous Cachez-vous Pas un mot Allons, pensez aux garçons J'ai pas l'intention de vous faire du mal, ni aux gamins Tout ce que je veux, c'est le play. Si j'ai l'argent, tout ira bien. J'ai trouvé au tu de caches. Salut. Tu es sûrement Peter. Ben peut-être. Est-ce que tu es le méchant monstre Non, je suis un copain. Allez, ouvre la porte. Facile, tu n'as qu'à simplement lever le bouton. fermé jusqu'à ce qu'on atteigne l'escalier. trouver une femme. Elle a été retenue, je suis seule. Ah, J'ai les bijoux. Montre-les-moi. Non, je veux d'abord voir mon fils. Non, d'abord les bijoux. Allez, vous. Deux. Pas un mot et vous ne sortez pas même si vous entendez du bruit, c'est promis bon. Oui. Bon. Coucou, Personne n'est venu Non. Bon, continuez à rester bien sage. Sœur, tu gardes ça qu'à ma place. Ton papa va bientôt être là, d'accord Oui, d'accord. À tout à l'heure. Je vais finir par t'attraper, petite souris. Je te sens toute prochaine. C'est bien ça ton nom, hein Je vais finir par t'attraper, petite souris. Oh, regarde -le. là. Allez, lâche ce couteau. On va tout de même pas se battre. T'es pas faite pour ça. Il y en a assez. Allez-vous-en, votre ami est parti. Est rigolo, non Il descend dans le parking et il n'est pas encore remonté. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait à mon tonton Réponds-moi. Je l'ai écrasé avec ma voiture. Ça a dû être vachement douloureux. Mon oncle Marcus va me manquer. Qu'est-ce que vous voulez Je sais pas, t'as pas une petite idée Dis donc, toi, tu crois pas que tu peux le faire Ah oh, oui, j'en suis certain. <rire> <rire> Viens. j'ai plus envie. Viens, c'est ce que tu veux. Il y a une minute, t'en avais envie de ta planque, sinon je vais buter les deux gosses dans leur chambre. Je savais bien que j'avais toucher à la corde sensible. Et moi, désolé. Non, attendez. Ah, pas grave, c'est juste un petit bobo. Et vous, ça va bon. Papa, où il est Il est là, je vais te le ramener. Moi aussi, je Non, veux. tu restes là et tu veilles sur Zach à ma place. Bon, d'accord. Viens, allez. les robins